Quel est un peu l'idée, le concept euh, derrière le mois européen de la photographie C'était d'abord une idée de, de mettre toutes ces villes ensemble ou l'idée de rassembler tous ces artistes euh, Je pense qu'il n'y avait pas d'idée bien précise. Il y avait d'abord une ambition politique au départ parce que ça, est, ça émanait de la Maison européenne de la photo de Paris. Il s'agissait de s'associer avec les Allemands et donc la capitale, Berlin. Puis les Allemands ont dit qu'il bah, faudrait peut-être aussi associer Vienne, parce que c'est une tradition historique. Donc à partir de là, c'est créé un réseau. Euh, maintenant, je pense que c'est devenu autre chose. Je pense que... On se connaît maintenant depuis six ans, on se connaît bien maintenant, toutes ces, toutes ces institutions, les mm -hmm. représentants, les directeurs, les commissaires d'exposition, et ça commence à, à se développer à un, à un autre niveau. Et vraiment, je pense que maintenant, on est dans une réflexion sur le contenu des expositions, sur la qualité des artistes, et comme Paul vient de le dire, Qu'est-ce qu'on a envie de montrer Et qu'est-ce qu'il faut montrer Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tellement d'images. Hein, on ne parle même plus de photos. Les gens sont habitués à voir des images. Mm. Et donc, parler de la photographie, c'est effectivement risquer de s'enfermer dans, dans la conception traditionnelle de la photographie. Or, elle n'a plus cours. Hein, donc, ça, c'est fini. Dé définitivement, maintenant, nous, donc, on a choisi... Euh, parce que Paul travaille à l'Université de Luxembourg, donc d'ouvrir le champ. Et donc, effectivement, on a une réflexion, parfois de philosophe, euh, sur la photographie. Et non pas, on n'est pas du tout intéressé par savoir quelle ouverture, quelle, euh, quelle qualité d'image. Donc, ça ne nous intéresse pas tellement. Hein, même si c'est un élément important de l'approche la, de technique de la photo, ce n'est pas, en fait, le, qui fait le fond de notre réflexion. Je voulais justement vous demander, est-ce que c'est devenu, euh, maintenant que tout le monde est un petit peu photographe avec euh, le ouais. développement des applications, tout le monde mm -hmm. qui a des caméras professionnelles, mm -hmm. est-ce que c'est devenu plus difficile de sélectionner les artistes ou justement plus facile de faire la différence entre amateur et professionnel Oui, mais je pense que euh, la différence est toujours là. Euh, ce n'est pas la qualité, disons, technique d'une photo qui fait la différence. Mais c'est la démarche, c'est pour ça que j'ai parlé de démarche euh, ou d'approche artistique euh, qui fait qu'une photo euh, euh, est intéressante, euh, peut être montrée dans, dans le cadre d'une exposition euh, thématique, etc. Donc ce n'est pas, pas, disons, le résultat comme ça, ponctuel, euh, techniquement bien fait euh, d'une image qui, qui va déterminer oui. si cette image euh, fait partie de l'art ou pas. Donc en plus, euh, l'art aujourd'hui est aussi lié à, à la définition qu'on veut en donner de l'art. Donc, il faut déjà choisir de faire de l'art. Et choisir de faire de l'art, peut, on peut le faire avec euh, la photo, comme on peut le faire avec le dessin ou d'autres moyens d'expression. Euh, donc, je pense que c'est lié à tout ça aussi. On ne peut ouais. pas parler seulement d'une image ou d'une photo en tant qu'art, euh, en jugeant seulement les qualités photographiques Technique, euh, oui. ou techniques. Voilà. Et est dans le processus de sélection, c'est plutôt vous qui allez rechercher certains artistes ou c'est toujours les artistes qui viennent vers vous Il y a les deux, il y a les deux. Euh, mais dans, dans, dans le cadre du réseau euh, européen de la photographie, on travaille beaucoup sur les échanges, c'est-à-dire chaque curateur présente des, des, des œuvres d'artistes, euh, souvent donc euh, de, de la ville, de la capitale, disons, euh, qui représente. Euh, et par rapport à un thème donc ce qu'on recherche souvent c'est d'avoir euh, <coughs> disons des positions très pertinentes par rapport à un sujet par rapport à un thème donné plutôt que de montrer maintenant des artistes qui, qui nous contactent juste parce que le travail est intéressant donc on, on fait très attention aussi que ce soit lié à une thématique qui est développée ensemble par les partenaires du Mouvement européen de la photo vous avez une approche très différente, hein. vous pouvez faire un appel euh, et vous avez des, des centaines de mmh. jeunes, souvent des étudiants, qui vont proposer des, des œuvres... Euh, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse, c'est-à-dire, comme Paul l'a dit, quand vous êtes directeur d'un musée, quand vous travaillez dans une ville comme Berlin où il y a un réservoir immense oui. de jeunes talents, euh, donc évidemment, vous avez vos repères, vous connaissez les écoles, les écoles d'art, vous, vous savez, il y a 50, 100, une centaine de galeries, vous pouvez voir des œuvres. Donc vous connaissez déjà euh, un certain nombre d'artistes, et donc, je pense euh, c'est plutôt dans ce secteur-là qu'on va d'abord recruter, disons, les, les participants de l'exposition. Ce qui ne nous empêche pas de faire, évidemment, des découvertes. Hein, donc, on est tout à fait ouvert. Donc, euh, quand vous êtes chercheur euh, universitaire que vous vous intéressez à un domaine artistique, vous êtes curieux par, par, par définition. Donc, vous devez vous ouvrir. Et donc, les contacts internationaux vous amènent en contact avec, avec un peu tout le monde. Paul a été en Chine, notamment. Donc, c'est maintenant. Il faut, faut quand même faire cette parenthèse. Le mois européen de la photo se concentre sur des artistes européens. européens. Même si cette définition, elle est un peu euh, délicate, oui. parce oui. qu'on a souvent des Américains résidant en Europe depuis très longtemps oui. ou des Chinois résidant en Europe. On va les prendre quand même. <rire>